En fait on sortait d'une grosse teuf, le genre fin dans les égouts ou les poubelles si vous voyez ce que je veux dire. Bref, on était tous un minimum déchirés et on faisait pas trop trop la différence entre notre tante et notre pote depuis la cinquième. C'est pour ça que vous allez pas me croire quand je vais vous dire « Mais si je ne vous avais pas dit toutes les circonstances exactes, vous m'auriez fait plein de reproches. »« Ce qui m'aurait valu un sourire énervé et pour vous un procès ou au minimum un point dans la gueule à cause de mon horrible mal de crâne. »« Maintenant que je vous ai dit que c'était une soirée, vous allez dire qu'on a juste halluciné, je sais pas quoi, qu'on a trop bu tout ça. » Sauf que je ne mens jamais. Et c'est pas une blague. Je ne blague jamais non plus. Non, là, c'était une blague. Vous suivez ou quoi Bon, donc je disais, grosse grosse teuf. Et puis là, dehors, vers 3h, il était là. Non, pas mon ex, vous le faites exprès ou quoi Non, le chien. Le chien bleu. Oui, bleu, oui, il était bleu. Et oui, je suis folle. Je le pense sérieusement. C'est pour ça que je suis là en même temps à raconter ma vie. Et vous, vous êtes là pour me soigner, vous vous rappelez Je sais pas, moi, donnez-moi des médocs ou un de vos trucs là qui fait dormir. Je veux plus le voir. Le chien bleu, je veux plus le voir. On aurait dit qu'il me surveillait. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai flippé. Je crois que j'ai jamais eu autant peur de ma vie. Le chien, je sais pas s'il croyait que je le voyais pas ou s'il faisait exprès, mais il m'a suivi discrètement jusqu'à chez moi. Vous imaginez si c'est un agent de l'état, un nouveau robot espion ou un truc du style vous avez quelque chose à vous reprocher qui vaille que l'on vous suive Bah non, mais vu qu'ils surveillent tout le monde, vous savez, je sais que vous me prenez pour une folle. De toute façon, vous êtes avec eux, non Allez-y, enfermez-moi, ou au moins donnez-moi des médocs qui me retournent la tête. Je l'ouvre plus, je prends mon congé maladie, je disparais, et hop, tout le monde est content C'est plus simple pour tout le monde Vous, moi, les autres Et hop, fini le chien bleu qui me suit partout, fini la parano Je ne pense pas que cela soit nécessaire. Quoi Attendez, on vous paye pour quoi exactement vous n'êtes pas une de ces bonheurologues qui sont censés rendre le bonheur aux gens dans ces sociétés de merde Parce que là on est bien d'accord que si vous faites pas votre boulot, la société s'effondre. Les gens réalisent. Ils sont manipulés depuis le début. Depuis quand exactement Est-ce qu'ils se sont vraiment mariés de leur gré Est-ce que leur fille est bien leur fille Si tout le bonheur des petites existences part comme ça, parce que personne n'est là pour le rassurer. Mais oui, le problème vient de vous. Depuis votre petite enfance, vous avez toujours manqué d'affection. Tout s'écroule. Naufrage. Parce que ce jour est arrivé. Ce jour où vous réalisez deux choses. Le problème, c'est eux. C'est eux tous. Ceux qui vous croisent mais qui ne prennent pas le temps de s'arrêter, de causer, de réfléchir. Tous ceux qui pleurent devant un film faux et abominablement plat comme savent les fabriquer ceux d'en haut. Ou encore ceux qui se rebellent et dont tu es obligé de dire du mal pour ne pas faire face à ta propre lâcheté. Vous êtes avec eux C'est ça, hein Euh, je... Allez, filez-moi mon fric. Je vais voir votre collègue du Nord et il sera plus coopératif en plus d'être plus testostéroné. Je ne comprends pas ce que vous dites. Je ne suis pas avec eux. Mais si vous continuez à me menacer ainsi, je me verrai obligé de... Mais allez-y J'attends que ça, moi C'est ce que je vous demande depuis tout à l'heure. Nous, les lâches et les timbrés, enfermez-nous Mais vous oubliez trop facilement que d'un pas à l'autre peut se passer un changement atroce, celui que vous redoutez. Pour chacun, un chien bleu peut apparaître. Ils se ruront alors chez vous, tous, meut affamés de bonheur, de rubis et d'opium, et vous le leur promettrez. Mais ils verront clair dans votre jeu, comme moi aujourd'hui, ils crieront plus fort que jamais. Vous ne pouvez pas expliquer le chien bleu, moi non plus personne. C'est pour ça qu'il nous fait tous aussi peur. C'est c'est pour ça que que Mademoiselle Quelle heure est-il 18h. Déjà si tard <rire> Mais ne vous en faites pas pour moi madame. J'ai déjà tout prévu. Pardon. Qu'est-ce que vous avez prévu Comment je vais faire disparaître le chien bleu Ah oui, et comment donc Rasseyez-vous mademoiselle <rire> Bordel, elle va se tuer J'arrête la rouge.